Merci oui, Willman, oui, est un peu rouillé, donc on va essayer de faire ça comme si de rien n'était. Toujours un plaisir de vous voir, content de voir mes abonnés les plus fidèles. Donc si t'aimes ce type de vidéo, donne un pouce et à partir de maintenant, on enchaîne. Vidéo SQDC, euh, on parle ici du Ice Cream Cake d'Indiva. Ce n'est pas un nouveau produit, c'est même un vieux produit, mais j'étais un peu curieux. Produit à 29,90, aucune baisse de prix euh, avec tous les produits à 25 dollars. Je pensais peut-être qu'il allait baisser à 25 dollars. Je le regardais du coin de l'œil. On connaît le ice cream cake chez Winman. Pas de Indiva, mais plutôt de Set Arc Craft Collective. Mais c'est pas à 29 et 90, mais plutôt 39 90. Mais qu'il est bon! Le ice cream cake de Craft Collective Set Arc Jusqu'à présent, ça va bien. La marque Indiva. C'est le seul produit Indiva à la SQDC, à part qu'ils ont un joint pré-roulé avec la variété White Russian. On n'est pas des amateurs de joints pré-roulés ici à Winman. On n'est pas des amateurs de joints pré-roulés ici à Winman. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, euh, 3.5 grammes Indiva, c'est le seul. Mais Indiva ont un haut de gamme et ça s'appelle Artisan Batch. Ils ont quand même 5 produits Artisan Batch euh, et un seul Indiva. Donc, euh, j'imagine qu'ils vont euh, viser le haut de gamme. Entre vous et moi, je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Euh, on a juste à regarder Exo. On a juste à regarder euh, du bon, Select, du bon, euh, des compagnies qui, qui, qui ont de la misère, qui ont de la misère. Donc, euh, le de gamme, c'est pas 29,90$, mais plutôt 38 et 40 jusqu'à 41,40$. Donc, de 29,90$ à 41,40$, une augmentation quand même là, de 12$ pour le de gamme. On va ouvrir ça, Ice Cream Cake. Euh, je, impossible que ça soit aussi bon que le 7A Craft Collective. C'est un 10$ de plus. Euh, J'en ai pas entendu parler. Euh, ce qui m'intéresse dans le Ice Cream Cake, c'est que c'est fait avec du Wedding Cake et le Gelato 33. On connaît le Gelato 33, Winman, oui, avec le produit à SQDC du de la marque LO 420. LO 420 nous offre un gelato 33 haut de gamme à la SQDC, que j'aime bien mais c'est quand même 42$ pour un 3.5 le wedding cake on connait ça avec spinach à la SQDC et j'ai aussi reçu du wedding cake de du BC d'internet, un cadeau je crois là, de OG Puff mon rappeur québécois francophone préféré donc le ice cream cake ici si on regarde sur le site de la SQDC, est-ce que ça va nous donner les bonnes terpènes? Est-ce que les terpènes sont inscrits sur le contenant ici? Non. Euh, oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oui! On va avoir du fun, les amis, de que la SQDC, c'est vraiment écrit très petit. On inscrit les vrais terpènes. Ici, sur le contenant, on a un 2,43% de terpènes. On a même terpènes autres. 1%. Donc, la terpène la plus dominante, c'est la limonène. La deuxième, cariophilène. Et la troisième, croyez-le ou non, Fanzen. Fanzen. Fanzen. Limonène, cariophyllène, fanzen. Donc, ça correspond pas. Ici, on a cariophyllène, limonène. Donc, ils ont inversé limonène et cariophyllène. Ils ont inversé. Puis, fanzen, sont vraiment pas capables de créer une nouvelle terpène à l'excuse on sait qu'ils ont beaucoup de difficultés. Euh, J'avais trouvé une autre erreur, mais ce pas grave. OK, 19 et 25. en 19 et 25 de THC, beaucoup de personnes regardent le taux de THC. Entre 19 et 25, ici, on a 19,9. Donc, on a le plus bas possible de taux de THC. C'est vraiment euh, très, très, très triste. Donc, Ice Cream Cake, j'aimerais ça l'aimer. J'aimerais ça l'aimer. Écoute... Est-ce qu'il y avoir un saut de sécurité? Est-ce qu'il va y avoir un, une pochette d'humidité? Ça, ça a été emballé. Ça fait quand même un mois que j'ai ça, là. Ça a été emballé, là, euh, le 12 avril. Ah il oui, y a une pochette d'humidité euh, de la marque Boveda. Donc, du mois d'avril, je suis sûr qu'on va ressentir toutes les petites granules à l'intérieur. Grosse cocotte. Oh ça <rire> C'est ordinaire, comme c'est déjà, c'est tout granuleux, Ça ne sert plus à rien. Ah, il sent bon, hein? Il sent envie de popper, je sais pas, là, euh... je pense que c'est du ice cream cake. Ben, c'est sûr, c'est ça qui est sûr qu écrit sur le pot, mais euh... ils ne nous induisent pas trop en erreur, là, comme euh... canopy Certaines personnes m'ont suggéré d'essayer des nouveaux produits distribués par Canopy. Je pense que c'est des produits même qui sont poussés au Québec. Je ne peux, peux pas donner aucun 5 sous à Canopy. J'ai tellement dépensé d'argent au début de la légalisation. Je jamais, jamais aimé un cannabis de Canopy. Je le sais que certains produits à l'ESQDC sont distribués par Canopy, mais ne sont pas fait pousser par Canopy. Je peux pas. Je peux pas. Canopy, ni de loin, ni de près. Désolé. Donc, euh, si je regarde de près ce cannabis-là, bah, écoutez, euh, pour le look, c'est beaucoup trop cher 30$. Euh, pour le look, vraiment, là. Euh, c'est. Ah non, non, c'est vraiment ordinaire. Non, c'est ordinaire. Euh, je, pour le look, ça, ça. C'est pas une raison de que ça coûte 29,90 Maintenant, on, on va enrouler un. On va le fumer, le goûter. Lui, il est très humide. Allez voir sur mon Instagram, euh, je vais mettre une photo, vous allez voir ce qu'il y en est. Euh, certaines personnes me disent qu'ils n'ont pas d'Instagram, euh, je pense peut-être qu'ils n'ont pas de cellulaire. Mais si vous avez un ordinateur, vous pouvez quand même aller sur le site, j'imagine, voir les photos. Donc, euh, on va grainer ça, je vais juste descendre ça d'un étage, parce que je ne voudrais pas faire de dégâts. Mais jusqu'à présent... Euh, L'odeur ne m'effraie pas trop trop. Bon, là, ça a jamais. Mais je ne penserais pas qu'il puisse se démarquer pour euh, rentrer dans mes achats là, hebdomadaires. Je veux payer 25$. Je veux payer 25$. On a du choix. Ça commence. J'achète encore du pinkouche à Saint-Raphaël. 30$. À 5, 30$ et 50$. Sous. J'achète beaucoup, beaucoup de Gelatobin. Vraiment, là. Bon, encore les graines, euh, ça sent toujours plus. Je, je suis un d'ici, mais on va le fumer. Il y a du limonène là-dedans, il y a du limonène. Limonène, euh, considéré hybride ici. Limonène, ça peut être euh, sativa. Mais on dirait que le limonène, quand il est mélangé avec le myrcène, on dirait que c'est indica. Quand que le limonène est tout seul, on dirait qu'il est sativa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai été à l'SQDC, hein? puis quand on pose des questions hein, aux, aux commis, c'est pas de sa faute. Hein? Il y a un patron, puis son patron, euh, c'est le gouvernement, c'est le go. Euh, c'est plate, travailler là, man. Oh my God! Tu peux pas rien dire. Tu peux pas rien dire. Ils ont pas le droit de dire leur cannabis préféré. Pour pas t'influencer. non non Tu rentres à SQDC pour acheter du cannabis. SQDC, c'est quel ton préféré? Euh, moi, je vais acheter ton préféré. Je peux pas te le dire. Arrête de niaiser. C'est quel ton préféré? Moi, je suis venu ici à acheter du cannabis. Là. puis euh, C'est quel ton préféré? Moi, je vais acheter le tien. Je vais ton préféré. Ben, arrête de rien dire, là. là Dis-moi, c'est quel ton cannabis préféré, là. Je l'achète, puis je m'en vais, là. Let's go, là. J'achète 3,5 grammes, puis je m'en vais, là. Comment? Je suis à SQDC. Let's go. Papa pas te dire, ça va t'influencer. Tu vas pas m'influencer, man. Je suis sûr pour ça. C'est pas sa faute. C'est pas de la potocomie. commis. C'est son patron qui a dit ça. Puis son patron, c'est le gouvernement Lego. logo. C'est ridicule, man. C'est ridicule. Pourquoi qu'ils mettent pas de photos pour pas nous influencer? Tu rentres à SQDC, acheter du cannabis, man. Tu rentres à SQDC, d'acheter du cannabis. Y a personne qui va t'influencer. Tu peux pas en acheter plus que 8. 8 contenants de 3.5 grammes. Là, t'en achètes 8. Ah, oh, là, tu vois une belle photo. Ben, c'est si le goût d'acheter ce cannabis-là. Ben, Fred, t'en enlèves un contenant. Là. Ah, je vais l'acheter. Ah oui, je, je, je suis tenté. Je suis influencé par la photo. Je prends un 9 contenant. Non, non, faut que en tu enlèves un. Il y a un maximum. Euh, si tu achètes le beau cannabis parce que tu es influencé, c'est sûrement qu'il coûte plus cher. Donc, euh, tout le monde est gagnant. Si tu rentres avec 70$, tu ne pourras pas te dépenser 100$. Pis... Je comprends pas, man. C'est-tu légal le cannabis? Oui. Les SQDC, ils existent existe pour vrai? Oui. Il n'y a pas d'influence. On peut pas avoir un T-shirt avec euh, la, la feuille du, du, de pot, la feuille de cannabis. Tu n'as pas le droit de, de, de te promener qu'une feuille de cannabis. Tu peux pas vendre un t-shirt avec une feuille de cannabis. Il Faut que tu achètes ça sur Internet. Tu comprends-tu? Tu... Puis l'argent sort du Québec. Si t'as une boutique de t-shirt au Québec, là, t'as pas le droit de vendre de t shirts avec de la fleur, là, les, les feuilles de pot. Fait que l'argent sort du Québec. Tu es obligé d'acheter ton t-shirt euh, sur Internet. C'est ridicule, man. Ça n'a aucun sens, man. Ça n'a pas de sens, man. Quand ils vont à S.O.Q. s'acheter une bouteille de vin, tu dis au gars, je suis donne-moi euh, non, non peux tu me conseiller. Le gars, il conseille, c'est quelle ta bouteille de vin préférée. As-tu le droit de le dire? Il doit le droit de le dire, c'est quelle sa bouteille de vin préférée. Toi non, non. c'est bizarre, man. C'est bizarre. Mais ils peuvent pas dire, hein. Puis là, euh, j'avais acheté euh, deux, deux cannabis. Je dis au, canna au client, au À l'employé, c'est quel ton cannabis préféré. Il me dit, entre ces deux-là. Non, non, non, non, pas entre ces deux-là. Dans toutes les SQDC... Ah, je peux pas te le dire, je peux pas te le dire. Hey, Ice Cream Cake! Ice Cream Cake, 19.9% THC. Indiva. Indica Indiva. Hein? Indica Sativa. Un drôle, non, non. Pas <coughs> Il y a du limonène, il y a du limonène. Citronné épicée floral. Ah, ouais, c'est ça. C'est un, un limonène euh, floral. Mais c'est pas un citron comme Cuban Lynx, C'est limonène, hein. J ai, j ai... C est, c est pour ceux qui connaissent pas le limonène, hein? Il y a citron, mais. Je ne sais pas si de la haise c'est limonène. De la haise, moi je trouve que c'est un bon exemple. J'ai l'impression que ça soit limonène, par exemple. De la haise de Sandra C'est bon, mais c'est le bas de gamme de crabe collective. Ice, Ice cream. Cake de craft collective. Tu le vois, c'est le bas de gamme. C'est pas la même marque. Deloise. <coughs> Deloise. Terpinolène. Il n'y a même pas de limonène. <coughs> en tout cas, euh, pas pire. Pas pire. Puis quand même assez fort, je un peu. Euh, surprenant, là, le 19,9% THC. Euh, à 25$, peut-être je, que je, je, je, je le rachèterais. Mais je peux pas payer 30$. Je ne peux pas payer 30$. pièces. il n'y pas de qualité. C'est pas. Euh, du pot, c'est du pot. Il me, je joue du gilet, man. Mais il est fort, il est fort pareil. Mais je le trouve pas beau. Je le trouve pas beau. Il est quand même assez fort, je trouve. Donc, à part ça, euh, soyez présents. Soyez présents, je vais continuer à faire euh, mes gros. On va euh, faire le tout pour le tout pour les semences. Pour ceux qui suivent ma gros, c'est pas trop évident ces temps-ci. Et puis, on va continuer euh, la SQDC. Euh, allez sur mon Instagram pour voter la prochaine vidéo. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer entre quels et quels vous allez aller voter. Pour ceux-là qui ça leur tente pas ou qui seraient peut-être euh, tentés. Vous allez voter entre le Mac de Omi. OK. Ou bien le Garlic Bread, Bread de Artisan Batch. Garlic bread de Artisan Batch ou le MAC de Omi. Donc, allez cliquer sur ma story, sur ma face. Et après ça, rendez-vous à cette story-là et cliquez sur votre choix. Donc, euh, ça, ça termine euh, cette vidéo. Euh, J'en ai je mettre la moitié, man. Ça termine cette vidéo. Euh, vraiment content là, de, de, de mon retour, j'avais pris une petite pause, euh, je mets ça sur le dos de l'automne, de la température, euh, c'était pas évident l'énergie, tout ça, donc euh, avec toute l'histoire du COVID aussi qui continue, là, le masque c'est sans arrêt. Donc quand même une note de passage, euh, trop cher j'aime pas le look. Le look. Euh, 6.5 6, 6 sur 10 6 sur 10, note de passage trop dispendieux bon goût, mais quand même trop cher. Allez, on se revoit bientôt là, dans une prochaine vidéo. Ciao!